Bonjour à tous, ben voilà, on est là à Valto. Je suis super heureuse parce que demain c'est le début de la Coupe du Monde de ski alpinisme. Donc on espère vous voir nombreux, que ce soit sur les pistes ou sur le live stream. Donc rendez-vous à tous à 10h30 pour le streaming.